Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir trois méthodes pour créer ton site internet de réservation en ligne. Si tu fais de l'investissement locatif, de la sous-location ou de la conciergerie automatisée, eh bien, tu vas voir qu'avoir son propre site internet de réservation en ligne, c'est quelque chose qui, à mon sens, est très important pour deux raisons. La première, parce que déjà, eh c'est une source de trafic supplémentaire, tout simplement, en plus des différents OTA, différentes plateformes type Airbnb et Booking. Et puis, c'est aussi que, eh bien, aujourd'hui, à mon sens, vu tout ce qui se passe et vu les difficultés qu'on peut avoir parfois avec certaines plateformes de réservation, à mon sens avoir sa propre plateforme de réservation pour gérer ses propres clients, c'est à mon sens une bonne stratégie pour fidéliser ses clients et notamment fidéliser des clients professionnels. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo, on va voir ces trois méthodes. Tu vas voir que il y a des méthodes qui sont vraiment très très simples et qui vont pas te nécessiter un gros niveau de compétences et qui vont pas non plus te nécessiter un gros budget et qui vont te permettre eh bien, de mettre ça en place. Et puis on verra aussi, ça sera vraiment un cas pratique puisque ça sera un petit tuto. On ira après sur mon ordinateur, je te ferai voir exactement comment tu peux faire. Et comme ça, ça permettra à toi aussi eh bien de lancer ta propre plateforme de réservation en ligne pour tes réservations courtes ou moyennes durées. Allez, je te balance le générique, on se retrouve juste après. Avant de commencer cette vidéo, un petit pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir et puis surtout ça va motiver à te livrer toujours plus de vidéos, te livrer des tutos, te livrer mes recommandations, te livrer des vidéos sur tout ce qui est immobilier, l'investissement locatif, mais également la sous-location, tout ce qui est lié aussi à la conciergerie automatisée, location courte durée, tu le sais, je suis vraiment un expert dans tout ce qui est location courte ou moyenne durée. Avant de commencer, je vais t'inviter eh à rejoindre mon prochain webinaire gratuit que je vais tenir dans quelques jours. Tout simplement, tu découvriras eh l'inscription dans la partie description de cette vidéo. Et puis, je vais t'inviter aussi à récupérer tout de suite une formation gratuite d'une heure sur comment lancer un business dans la sous-location professionnelle et immobilière. Et puis, si tu l'as pas encore fait, eh bien, je t'invite tout de suite à t'abonner à cette chaîne, t'actives la petite clochette et comme ça, tu es notifié les prochaines fois que je te livre des vidéos. Allez, on enchaîne donc, du coup, eh bien, on va parler aujourd'hui de comment créer son propre site de réservation. Donc, je vais te livrer trois méthodes, trois méthodes qui, à mon sens, sont celles qui sont aujourd'hui les plus pertinentes pour lancer ton site de réservation en ligne. Il y en a très certainement d'autres. N'hésite pas d'ailleurs à les rajouter, à les commenter dans la partie commentaires. N'hésite pas à, à rajouter éventuellement des choses que j'aurais pu oublier. Donc, la première, la première méthode, eh bien, ça va être de passer par un channel manager. Donc, As des chain managers de plus en plus aujourd'hui sur le marché qui te proposent d'avoir eh ton propre moteur de réservation. Donc ce qu'il va falloir que tu vérifies tout de suite, eh c'est est-ce que ce moteur de réservation te propose notamment un export ou un format iframe, e cest c'est-à-dire que c'est une possibilité de faire un copier-coller finalement d'un bout de code que tu vas mettre sur ton propre site internet. Donc ton site internet, évidemment il va falloir que tu euh, trouves un hébergeur, il va falloir que tu installes notamment Wordpress, euh, qui est gratuit, hein, totalement gratuit. Et puis derrière, tu vas voir que tu auras accès et tu pourras modifier les pages et créer autant de pages que tu le souhaites. Et tu pourras justement intégrer euh, donc le code HTML, iframe e de ton channel manager qui va donc se rajouter directement dans ton site internet. Donc Moi, je te préconise vraiment celui de bets 24 Pourquoi Parce que bets 24 déjà est un channel manager qui est très évolué. Techniquement, j'ai déjà fait pas mal de vidéos par rapport à ça, mais c'est aussi que son moteur de réservation, tu peux vraiment tout paramétrer, tu peux tout faire les couleurs, les tailles des polices, les blocs, la disposition des différents blocs, donc, de tes, de tes, donc de tes, euh, euh, tout simplement de tes annonces. Tu as plusieurs annonces, peut-être que tu vas vouloir disposer ça d'une certaine manière, peut-être sur trois colonnes, deux colonnes, quatre colonnes, etc. Peut-être que tu vas euh, mettre le calendrier en avant. Tu peux absolument tout paramétrer, c'est ça qui est vraiment bien. C'est-à-dire que le vrai moteur de réservation de BES24, c'est un moteur qui est totalement paramétrable. On peut absolument tout faire et donc ça permet tout simplement de faire un copier-coller donc d'ajouter un petit widget directement dans son site internet et du coup d'avoir un site web, eh bien, et quand tu es sur le site internet, tu as vraiment l'impression que tu es sur ton propre site web alors que finalement tu utilises le moteur de réservation de base 24 et tu l'as bien compris, derrière c'est surtout que ça va te permettre de gérer donc les prix, tu as tout piloté depuis Base 24 ça va donc mettre à jour automatiquement sur Airbnb, Booking, Abritel, etc. etc. et en plus donc ton site internet, Donc, tu fais tout sur BES24 et derrière ça va se propager sur bah finalement, toutes les plateformes de réservation, dont la tienne. Ça va te permettre aussi donc de gérer les calendriers, de mettre en place des automatisations par rapport à l'envoi du contrat, par rapport à la gestion de la caution, la prise de paiement en ligne. Tout ça, tu vas pouvoir le faire directement à travers donc, BASE24. Et du coup, tout ça, tu vas pouvoir le mettre sur ton site web. Donc, c'est vraiment très bien fait. Alors, ce que je te propose, c'est que là, du coup, on va passer sur mon ordinateur pour te faire voir un petit peu voilà comment, comment ça se présente. Et puis bien évidemment, si tu souhaites ensuite aller plus loin, eh bien je t'ai préparé une formation gratuite de 45 minutes que tu pourras télécharger dans la partie description de cette vidéo. Et enfin, enfin si tu souhaites à un moment donné vraiment mettre ça en place de manière beaucoup plus approfondie, sache qu'on a et que j'ai préparé une formation vraiment complète qui dure pratiquement 10 heures où je t'explique tout en détail. Pareil, tu découvriras tout ça dans la partie description. Donc là, on passe sur mon écran et je te vais voir ça tout de suite. Alors on va voir maintenant et eh bien comment euh, on peut tout simplement avec Best24 et eh bien intégrer euh, le site de réservation dans votre propre site internet. Donc encore une fois le prérequis c'est d'avoir Best24 et le prérequis c'est d'avoir un site internet réalisé sur WordPress. Donc sur Best24 vous avez un menu qui est donc euh, Booking Engine et là vous allez cliquer sur WordPress plugin et ici, ce qui va se passer, c'est tout simplement, vous allez donc installer sur, euh, dans WordPress. Donc, on va aller maintenant sur WordPress. Alors, on va tout simplement aller... Euh, donc là, j'étais déjà connecté. Alors, je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc, du coup, on va aller sur les extensions installées. Alors, moi, bien entendu, je l'avais déjà installé pour euh, faire mon, mon, mon test. Donc, beds Best24 Online Booking », vous allez l'installer. Tout simplement, vous taperez dans WordPress beds Best24 », vous l'installez et du coup eh bien automatiquement il est prêt alors comment ça fonctionne ensuite euh, comment ça fonctionne ensuite Eh bien tout simplement vous allez aller sur donc créer des pages hein, donc vous avez votre, on imagine vous avez votre propre site internet et vous souhaitez intégrer des fonctionnalités dans euh, wordpress et eh bien tout simplement alors l'idée c'est pas de vous donner toutes les fonctionnalités que vous pouvez faire parce qu'il y en a vraiment énormément d'ailleurs pour ça moi j'ai une formation spéciale base 24 qui vous explique ce qu'on qu qu qu on, on, on peut faire euh, mais on peut donc l'idée si vous voulez c'est qu'on va intégrer des bouts de code très simples hein, pour et eh bien euh, afficher euh, donc par exemple ici on va intégrer donc des petits widgets donc c'est des petits bouts de code en fait dans, dans la rubrique texte de wordpress on ne passe, passe surtout pas mon port pour le coup surtout pas euh, on intègre ça, donc là le room ID, j'ai spécifié le room ID donc, de, mon, de mon annonce. Et du coup, quand on fait prévisualiser, on arrive sur cette page ici. Alors là, vous imaginez qu'il n'y a pas tout ça. Hein, là, on est vraiment sur un site de thèse. Vous imaginez qu'il y a un entête, qu'il y a votre site internet. Le... On peut, vous le savez, avec base 4 on peut tout personnaliser le fond, le background. Là, le, le gris, on peut le mettre dans une autre couleur. Là, ici, c'est pareil le blanc peut être une autre couleur, etc. etc. Ici, on peut afficher le calendrier. On peut tout changer, on peut changer le menu, etc. Ici, tout ça, on peut le faire. Et si vous voulez, bah, l'idée, c'est que là, vous avez votre propre site de réservation. Donc là, par exemple, on fait voir disponibilité. Voilà, euh, là, on n'a donc pas de disponibilité pour ces dates-là. On a la possibilité. Donc, tout ça est intégré dans votre site Internet. Vous avez votre propre moteur de réservation. Et du coup, ça permet eh bien, tout simplement de prendre des réservations sur son propre site web. On va prendre une annonce qui est disponible, par exemple celui-ci. Euh, non, il n'est pas disponible, minimum de nuit euh, Est-ce que j'en ai un qui est dispo Là tout de suite, tout de suite euh, Oui, celui-ci, on va cliquer sur réserver Voilà, on va cliquer sur réserver Et c'est parti et du coup, on peut faire la réservation, etc. On renseigne les formations, le paiement en ligne. Tout ça est directement intégré. Et ça permet de gérer sur son propre site Internet eh bien, la prise de réservation. Tout simplement parce qu'on a installé le plugin BES24 sur notre site Internet. Et on a aussi rajouté donc, des widgets, des codes spécifiques qu'on trouve eh bien, lors de l'installation. Tout ça c'est expliqué dans le cadre de, notamment d'une formation. Mais vous pouvez très bien le faire par vous-même. Hein, c'est tout à fait possible. Et ça vous permet eh bien, effectivement d'aller euh, eh bien, euh, euh, comment dirais-je, faire tout ça. Donc notamment vous avez un bouton réglage bed 4 ici. Si vous voulez le faire par vous-même, je vous invite à aller sur eh bien, tout ce qui est shortcode. Et derrière vous avez les shortcodes qui vous permettent eh bien, de faire les fonctionnalités que je vous disais. Donc tout ça en copiant-collant dans les pages. Et derrière eh bien, vous avez vu le résultat, ça vous permet d'afficher euh, des choses spécifiques. Je crois que j'avais dû faire une page où j'affichais juste le... Je crois que c'était celle-ci. Je m'étais amusé à faire ça. Euh... On, va le... on va le voir tout de suite. Qu'est-ce que ça donne Ouais, donc là c'était comme ça. On peut très bien avoir juste le bandeau ici. Tout à... Par exemple, j'imagine très bien une page d'accueil d'un site web où on met juste ce bandeau-là. Et dès qu'on clique sur « Chercher bah », automatiquement, on part sur une autre page. Et là, l'autre page, ça intègre eh bien, tout simplement la recherche de ces appartements. Euh, sachant qu'on peut vraiment faire un paquet de choses. Hein. cest sur Base24, ici, dans Booking Engine, on a énormément de fonctionnalités. On peut changer absolument tout. Le style, le layout, les, les différentes pages, euh, on peut tout faire. Hein. On peut vraiment, vraiment tout faire, tout changer, etc. Tout ça est complètement paramétrable. Et donc, tout ça depuis b 4 mais encore une fois, ensuite intégré dans votre propre site de réservation, votre propre site WordPress. Voilà, donc du coup, tu as pu voir donc, eh bien, comment on a pu mettre ça en place et comment on peut utiliser b 4 justement pour faire son propre site de réservation. Maintenant, on va voir la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, eh bien, ça va être d'utiliser WP Rental. Donc WP Rental, c'est quoi C'est un plugin euh, que tu vas pouvoir télécharger, qui est payant, mais c'est une licence qu'on va te donner qui coûte 59 dollars. Donc une licence, tu taperas sur Internet WP Rental. Puis De toute façon, après, on va passer sur mon écran, je vais te faire voir ça plus précisément. Et là, si tu veux, on est sur autre chose, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un outil autonome. C'est-à-dire que c'est un outil qui va se mettre notamment sur bah, ton WordPress, ton site internet qui est fait sur WordPress. Donc, si tu ne sais pas d'ailleurs comment faire un euh, site internet sur WordPress, franchement, je t'invite à regarder des vidéos sur internet, c'est très bien expliqué. On t'explique vraiment en détail comment installer un site web, installer un site WordPress, etc. Et ça va te permettre, et notamment ce genre de, de, de petit tuto, eh on retrouve ça notamment dans le cadre de mes formations pour t'expliquer comment faire ton site web. Donc, du coup, une fois que tu as installé ton WordPress, eh bien, tu vas pouvoir ensuite télécharger et importer donc ton plugin qui est ton WP Rental. WP Rental, comme je te le disais, c'est vraiment un site web. Euh, comment dirait, ça, ça, ça vraiment, ça comprend toutes les fonctionnalités et tu peux absolument tout faire. Tu peux gérer les cautions, la facturation, euh, gérer donc les prix. Tu peux aussi connecter les calendriers avec les différents euh, OTA. Donc ça, c'est vraiment top. Euh, et puis c'est surtout qu'on a un design, euh, on a vraiment un site internet qui est vraiment, et tu verras sur mon écran, on a vraiment quelque chose qui est très, euh, euh, qui fait vraiment plateforme de réservation, contrairement peut-être à 4 qui fait peut-être un petit peu moins, euh, c'était un petit peu moins poussé, tu vois, en termes de, de présentation euh, du site web. Mais pour le coup, B24, c'est totalement gratuit ce système, alors que Double Parental, certes, c'est un petit coup, mais c'est surtout que derrière, il y a pas mal de paramétrages. Tu vas voir, je vais te présenter ça juste après, il y a, un peu, enfin, il y a même pas mal de paramétrages à faire. Et c'est surtout que nativement, il y a une difficulté qui est, on ne peut connecter qu'un seul compte Stripe. Donc notamment, si tu fais toi de la conciergerie, tu le sais, tu as donc avoir plusieurs clients, d'accord, donc plusieurs annonces sont pour plusieurs clients ou tout simplement peut-être que tu as plusieurs comptes donc Stripe peut-être plusieurs comptes clients et eh bien on peut connecter qu'un seul compte client Stripe par compte sur comment dirais-je double parental et donc ça c'est un petit peu compliqué donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait développer eh bien un, un, comment un update un plugin supplémentaire qui me permet depuis mon compte client Parental, et eh bien derrière d'avoir plusieurs comptes Stripe connectés et donc ça me permet tout simplement et eh bien d'avoir euh, plusieurs propriétaires si tu fais de la conciergerie c'est super intéressant parce que ça permet d'avoir plusieurs propriétaires d'appartements. et tout ça sur ton compte à toi Parental. et du coup d'avoir plusieurs comptes Stripe qui vont et eh bien tout simplement chercher les règlements bah, un compte Stripe par propriétaire tout simplement de sorte que le propriétaire ça tombe bien sur son compte. Tu le sais quand on fait de la conciergerie si tu n'as pas la carte G, si tu n'es pas, donc, euh, si tu pas euh, agent immobilier, eh bien, tu ne peux pas collecter donc, le loyer pour le compte du propriétaire. Donc, on n'a pas d'autre choix que euh, trouver un moyen pour que l'argent tombe sur le compte du propriétaire, mais tout ça depuis notre propre plateforme. Donc, moi, j'ai fait développer ça en plus de WP Rental. Tu vas voir, on va passer sur mon écran. Et puis, ce qui est bien aussi avec WP Rental, c'est que si par exemple, à un moment donné, tu souhaites donner des accès euh, donc à des propriétaires ou si tu souhaites ouvrir la plateforme, eh bien ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Double Parental donne la possibilité euh, de, comment dirais-je, à des personnes qui arrivent sur le site de créer leur compte tout simplement, comme si c'était un compte Airbnb finalement, comme si c'était une plateforme Airbnb, c'est-à-dire qu'on a des utilisateurs, on a une partie administration, donc ça, ça va être toi, mais d'ailleurs on peut avoir plusieurs utilisateurs, donc on peut avoir des personnes qui vont donc utilisateurs au sens euh, host, mais aussi au sens guest. Hein, C'est-à-dire qu'on peut avoir autant de guests qu'on souhaite, donc de, de clients finalement de la plateforme, mais aussi autant de hosts qu'on souhaite qui vont créer leur propre compte euh, sur ta plateforme WP Parental. Donc WP Parental, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant parce qu'on vient quelque part faire une plateforme un petit peu comme, euh, comme Airbnb, même principe avec une belle présentation, etc. Donc on va rentrer plus dans le détail, on va passer maintenant sur mon écran, je vais te faire voir tout ça. Et si tu souhaites toi aussi eh bien, mettre ça en place, euh, mettre en place ce double Rental, sache qu'on qu a aussi nous un programme qui te permet effectivement de mettre en place ta propre plateforme comme celle-ci. Tu verras dans la partie description, tu découvriras ça et on peut vraiment t'aider à mettre ça en place. Donc maintenant on passe sur mon écran et je vais te faire voir un petit peu comment ça se passe, comment on installe WP Rental et comment on peut utiliser WP Rental. Allez on passe sur mon écran. Alors, vous avez aussi donc la possibilité, donc cette fois-ci, d'utiliser ce qu'on appelle WP Rental. Donc, vous irez sur Google. Voilà, vous allez taper WP Rental, euh, Rentals WordPress, par exemple. Voilà, et là, vous l'avez normalement sur, euh, là, sur Themeforest. Voilà, vous le téléchargez. Donc, ça coûte 59 dollars. C'est un plugin, vous lirez la description, alors c'est en anglais, je ne sais pas si c'est une version en français, mais en gros, vous allez pouvoir vraiment faire un site web, bah, vous l'avez vu, hein. et je vais vous faire voir ce que ça donne. Le rendu donne ça, voilà. Et là, vous avez, euh, bah, vous avez un site web qui, se présente, qui va tout simplement se présenter comme ça, euh, avec vos annonces, d'accord. Euh, donc un peu dans le même principe qu'Airbnb, quand on va cliquer dessus... Et eh bien, tout simplement, voilà, on va arriver sur des mosaïques de photos. Donc, c'est quand même pas mal. C'est bien foutu, je trouve. Euh, le descriptif, le check-in, check-out, on peut réserver, etc. Euh, voilà. Le dé Vraiment, on est sur un site beaucoup plus. Euh, avec le calendrier tout en bas. On a aussi la Google Maps, euh, où là, on peut voir notamment les points d'intérêt qu'il y a autour. Donc, euh, bah, autour de l'appartement. Hein, donc ça, ça peut être pas mal. Voilà. Et là, vous avez vraiment un site qui est, qui est tout prêt, en fait. Hein, euh, vous avez Tout ça, c'est déjà préfait En fait, vous avez rien, rien besoin de faire. Vous, voyez, vous avez des onglets. Tout est déjà pré-renseigné. D'accord. Et ce qui est bien, c'est qu'on on a la possibilité, et eh bien ici, on a ce petit menu qui est, qui est disponible pour ceux qui créent des annonces. Et tout simplement, eh bien, on peut le personnaliser, c'est-à-dire que là, on, peut vraiment... on a une interface spéciale pour chaque utilisateur qui veut créer ses annonces, qui veut se créer un compte client avec ses annonces derrière, eh bien, c'est possible. Et tout simplement, et eh bien on va tout faire d'ici. On va avoir les réservations, la boîte de réception, s'il y a des échanges de messages avec les clients. On peut faire les factures, on peut mettre donc en favori, euh, on peut donc créer euh, bah, une, nouvelle, euh, une nouvelle annonce. Tout simplement. Tout ça, c'est possible. Euh, on peut absolument tout faire, on a une interface spécifique, on peut tout paramétrer, les prix etc, euh, d'ailleurs on peut aller le voir dès maintenant, hein, vous avez, voilà ici, on clique dessus, on peut mettre en pause l'annonce bien évidemment, on peut changer le prix le calendrier, on peut le synchroniser avec euh, donc vous voyez ici on peut tout changer euh, on peut aussi donc changer euh, donc, le calendrier, le, le connecter tout simplement à, euh, donc, à Airbnb euh, ou à Booking etc. Donc c'est complètement euh, intégrable. Euh, on peut mettre en place des règles de prix, des remises etc. Tout ça c'est possible. Euh, les images sont ici en détail. Donc on voit voilà voilà là on a absolument tout. Euh, L'emplacement. Qu'est-ce que je voulais vous faire de voir d'autres, caractéristiques, voilà, donc là on a différentes caractéristiques qu'on coche, euh, et du coup on est plutôt pas mal, je vérifie les prix, voilà, euh, ça c'est bon, ouais, donc voilà, Donc du coup on peut faire énormément de choses, euh, avec WP Rental euh, et du coup on a un site qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus corporate, on va dire, qui est beaucoup plus sympa, vous l'avez vu juste avant, je, je, voulais, je voulais vraiment faire voir, donc après, comment ça se passe, il y a aussi toute une phase de paramétrage c'est pour ça que c'est assez compliqué quand même parce qu'il va falloir connecter tout ça à, euh, bah, notamment à Stripe pour la prise de, de règlement, pour la gestion des cautions, donc il y a quand même un peu de paramétrage sincèrement, euh, je vous le dis c'est pas c'est pas tout simple, c'est pour ça que nous c'est une prestation bah, qu'on facture parce que euh, c'est derrière beaucoup de travail. Vous voyez notamment ici vous avez option générale. Voilà. Et là ici on a tous les paramétrages à faire, sachant que c'est en anglais. Donc c'est pas forcément. Enfin, le temps que ça charge, désolé. Euh, le temps que ça charge, je vous expliquer un petit peu ça. Du coup bah, tout est en anglais, donc c'est vrai qu'il faut, faut bien.. Il y a beaucoup de paramétrages. Euh, on peut, vous bah, voyez ici dans les paiements, c'est là où on va bah, mettre à jour tout ce qui est PayPal, Stripe, euh, on peut mettre des règles aussi, le type de devise, etc. etc. Euh, le design, la carte, euh, on peut mettre un captcha aussi si on le souhaite, on peut personnaliser tous les messages. Qui sont envoyés en automatique aux clients lors de la validation de la réservation, euh, etc. Tout ça, c'est paramétrable. On peut absolument tout faire. On peut mettre en place aussi un système de club ou, euh, bref, il y, y a vraiment pas mal de choses. Franchement, euh, c'est plutôt pas mal. On peut les connecter aussi avec les, euh, les comment dirais-je, donc les, les réseaux sociaux. On a le, euh, bon, le rental club. On a, euh, dans le général, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut être intéressant que je pourrais vous faire voir Donc les recherches aussi par rapport à Google Maps, etc. On peut tout personnaliser d'ici. On peut également y accéder, on peut voir les listings aussi également ici, des annonces. C'est-à-dire que là, vous avez un rôle d'admin, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs utilisateurs qui créent plusieurs annonces, eh bien vous avez la possibilité tout simplement de les administrer depuis votre compte admin. Vous avez un compte super admin, on va dire. Un utilisateur a un compte admin. Donc un utilisateur, c'est soit un utilisateur de la plateforme en tant que quelqu'un qui va prendre des réservations donc plutôt en guest ou sinon vous avez aussi la possibilité d'être en host et du coup ça permet et eh bien de, de donner la possibilité à des gens, bah, comme Airbnb en fait tout simplement vous avez deux profils profil host ou profil guest, bah ici ça le gère ça vous, avez, vous pouvez gérer les, les deux profils donc c'est ça qui est top euh, les factures, vous voyez les demandes, les propriétaires, on peut tous les messages on, on le retrouve ici de manière beaucoup plus ad, en, en mode admin c'est à dire qu'on peut contrôler toutes les annonces de tout le monde d'accord on peut aussi gérer les caractéristiques on peut tout faire, vraiment tout, tout faire. Tout ça, c'est disponible dans cette, ce plugin WP Rental. Et donc, vous pouvez, grâce à ça, faire votre, également votre propre site internet Comme vous avez pu le voir. Le rendu est plutôt, est plutôt sympa. Voilà, voilà. Voilà, donc on a terminé. Donc du coup, maintenant, on va donc voir la troisième méthode. Donc là, c'est une méthode qui est beaucoup plus simple. Euh, pas besoin de chain manager. Pas besoin de télécharger de plugin, c'est totalement gratuit. C'est tout simplement que tu vas intégrer des blocs Airbnb. Tout simplement, tu vas, je ne sais pas si tu es au courant, mais Airbnb propose eh d'intégrer euh, des petits euh, widgets euh, où du coup tu auras tes annonces avec eh bien, les informations et un petit lien automatique qui va partir sur Airbnb. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que si tu as ton propre site de réservation et que tu connais vraiment rien, euh, que tu ne veux pas non plus dépenser trop d'argent là-dedans, que tu n'as pas forcément besoin de Chain manager, bien que je le recommande hein, très clairement, mais que tu veux faire quelque chose de propre, bien calé euh, et que tu travailles principalement avec Airbnb, eh bien, je t'encourage à utiliser les widgets Airbnb. Donc, on va voir ça sur mon écran. C'est tout simplement des bouts de code que tu vas copier, coller et que tu vas mettre sur ton site internet, mais tu vas voir que c'est bien calé, bien propre. Et du coup, ça te fait vraiment un site qui est très présentable, très, très agréable. Et, euh, et ça coûte zéro pour le coup, ça coûte zéro. Et bien entendu, c'est connecté Airbnb, donc euh, ça, c'est plutôt chouette. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on passe maintenant sur mon écran pour te faire voir exactement comment tu peux faire ça toi aussi avec, encore une fois, ton propre site Internet. Et ça va te permettre eh bien, de mettre ça en place très rapidement pour le coup et vraiment aucun paramétrage. Allez, on passe sur mon écran. Donc, nous voici sur mon écran. Alors, comment ça va se passer pour intégrer eh bien, très facilement avec Airbnb une annonce sur votre site Internet Donc, ça laisse sous-entendre, bien évidemment, que vous avez créé des annonces sur Airbnb, mais également que vous ayez un site Internet sur, notamment, Wordpress. Moi, je recommande vraiment Wordpress, c'est vraiment top. Donc, tout simplement, comment ça va se passer On Vous allez prendre une annonce, vous allez dessus, vous allez cliquer sur « Preview Listing ». Enfin, en français, ça sera donc « Visualiser l'annonce ». Vous allez cliquer sur « Share » voilà donc là on clique sur embed ok et là vous voyez ici on a possibilité un petit peu de personnaliser le code d'accord donc là on peut notamment personnaliser la largeur la hauteur etc mais moi je vous conseille de laisser comme ça euh, là même le, le titre on peut le changer ici hein. si vous changez mettre un titre euh, là c'est en anglais vous pouvez très bien le mettre en français euh, donc là on peut afficher ou cacher les reviews hein, qu'on voit ici donc ça c'est à vous de voir on a créé un autre follow link, donc ça c'est possible également, donc On peut très bien rajouter. vous Voyez juste ici un autre follow. Donc voilà, donc du coup ça ça a se présenter comme ça. Donc là on va copier le code HTML, voilà c'est copié, on ferme. Ensuite vous allez sur votre donc votre page, euh, votre site WordPress. Donc moi j'avais commencé à créer une page tout simplement que j'avais appelée donc test. Voilà. Alors moi, je vous encourage aussi à installer donc Elementor, qui est un plugin, euh, parce que sinon, on ne pourrait pas. Enfin, ça va être. Vous pouvez le faire, mais ce sera compliqué. Ce que vous faites, c'est vous cliquez sur Modifier avec Elementor. Voilà. Donc, du coup, ça charge. L'idée, ça va être tout simplement d'afficher donc euh, bah, trois colonnes. Enfin, vous pouvez en faire deux, mais moi, à mon sens, trois colonnes me paraît vraiment pas mal. Euh, voilà, donc j'avais commencé déjà à le faire. Hein. Vous, avez, vous voyez, donc je l'ai fait sur un autre appartement. On va, on va changer justement. Donc là, j'ai mis trois fois le même. Imaginons donc on veut changer celui-ci. On va cliquer donc là tout simplement. Et en fait, ce qui va, alors on va juste même le supprimer. Comme ça, du coup, vous allez bien voir euh, concrètement comment ça fonctionne. Alors, même limite, je vais recréer une autre colonne. Donc tout simplement, on va aller ici, on va cliquer là. Voilà, ici, on va cliquer, donc euh, voilà, pour afficher combien de colonnes vous souhaitez. On clique sur trois colonnes. Donc les trois colonnes sont ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter, donc, et eh bien, vous allez descendre et vous allez ajouter du code HTML. D'accord, vous allez placer ici. Vous allez dessus, d'ailleurs, par défaut, c'est, voilà, et vous copiez coller votre code HTML. Ok Donc ça, c'est bon. Euh, vous allez à la limite le faire, bah, sur les trois autres également alors euh, donc on clique voilà on va faire exactement la même chose sur et euh, eh bien ici voilà on va coller également le code et on va le faire aussi ici et on va coller donc du code html pareillement voilà on copie colle le code qui va bien on va cliquer sur mettre à jour alors bien entendu, il va falloir caler tout ça, hein. il va falloir, euh, euh, il va falloir, euh, voilà, ça s'est rafraîchi, il va falloir bien entendu, euh, vous allez sur avancer, zut, tac, on va retourner là, contenu, donc là on est bien sûr du code HTML, il va falloir caler tout ça, hein. euh, donc tout simplement en se mettant euh, ici, voilà, l'alignement horizontal. Donc là, qu'est-ce que j'ai mis comme réglage pour celui-ci Je l'ai fait, fait déjà en amont. Euh, voilà, j'ai mis largeur de la colonne, 33%. Donc vous mettrez bien 33% ici. Voilà, comme ça du coup, un tiers, un tiers, un tiers, tout simplement. Hop, apparemment ici, 33%. Bah Voilà, il l'a déjà fait. Et là, 33%. Voilà, comme ça du coup, c'est bien calé. On clique sur « Mettre à jour ». Et après, donc, on va aller bah, tout simplement voir le rendu. Et du coup, bah, vous allez voir que c'est plutôt top. Et du coup, vous avez une page dynamique qui va se mettre à jour à chaque fois, notamment qu'une nouvelle review. Bon là, c'est pas bien calé. Vous voyez ici, je l'avais bien fait. Donc, je vous invite tout simplement bah, à faire vos réglages directement sur, le, sur les pages et puis vous tester en direct. Et voilà ce que ça donne. Et en fait, c'est plutôt sympa parce que du coup, bah, on a le petit slide-up, donc le petit slide qui permet de visualiser les différentes photos de l'appartement. On a donc le prix, etc. On a le lien pour aller sur Airbnb. Hein, donc quand on clique, on part sur Airbnb. Et donc ça, vous imaginez très bien sur une page d'accueil d'un site internet, vous rajoutez ça. Et là, du coup, bah, c'est totalement euh, automatisé avec les reviews, euh, le lien d'accès sur Airbnb. Donc ça permet eh bien, de mettre en avant vos annonces et bah de rerouter derrière sur Airbnb pour la prise de réservation. Encore une fois, ce qui est intéressant de passer par l'OTA, c'est qu'il gère derrière la partie règlement, la partie caution, la partie réclamation, la partie commentaire, etc., etc., etc. Et du coup, on a quelque chose qui est plutôt sympa, à mon sens, que vous pouvez tout de suite utiliser pour votre propre site Internet. Voilà, on a terminé. J'espère que ce, cette vidéo tuto eh bien, a pu t'inspirer et a pu t'aider à te faire comprendre les différentes solutions. N'hésite pas bien entendu dans la partie commentaire à me dire ce que tu penses de tout ça. N'hésite euh, pas aussi eh bien, à partager cette vidéo, à rajouter peut-être des informations complémentaires ou peut-être d'autres outils que toi tu utilises pour faire ton propre site web, ton propre site internet de réservation. Euh, on a terminé. Vouloir changer de vie, tu le sais, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. J'ai te souhaité une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao